Bienvenue dans cette vidéo, euh, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va poser, on va, on va tenter de répondre à la question de savoir comment investir quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de thunes et quand on est fauché comme les blés. Parce qu'en fait, il y a quand même des solutions qui ne sont pas euh, de jouer au loto, je vous rassure tout de suite, ni de, de jouer au casino. Ça, c'est vraiment quand on est désespéré et ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment, il y, a, y a des options en fait aujourd'hui et même si le marché va pas très bien, etc. Le Web3, enfin le monde des crypto-monnaies, regorge, grouille d'opportunités. Donc, vraiment, il euh, faut se dire que même si vous n'avez pas d'argent pour le moment et on va voir, euh, on va voir les solutions après, c'est vraiment pas un problème et c'est peut être une bonne manière. En fait, il faut vous dire aussi que vous avez de la chance d'être à ce moment là précis des crypto monnaies. -dire au moment où vous regardez la vidéo, on est encore en early adoption. Si, si vous voulez, on est encore qu'au début, même si euh, si vous êtes depuis longtemps, vous avez l'impression que ça, ça tarde un peu. Mais je veux dire, il y a encore plein plein d'opportunités. Donc Voilà, comme vous voyez euh, vidéo à la cool, on va voir cinq façons de faire. Enfin cinq euh, choses que moi je ferais par exemple si je devais tout recommencer et si j'avais pas un sou en poche qu'est-ce que je ferais euh, maintenant aujourd'hui. Alors déjà le premier la première chose à faire Très clairement, si vous n'avez vraiment pas d'argent, là, il faut revoir un peu les bases. Euh, C'est-à-dire ce peut-être pas le moment d'investir. Vous savez, investir, ça se fait euh, une fois qu'on a en fait de l'argent de côté qu'on a en fait une source de revenus. Sinon, c'est un peu anticiper la chose et ça risque un peu de, de, vous, de vous faire faire des bêtises, en fait. Alors, la première chose à faire, en fait, tout simplement, c'est d'être sûr d'avoir un job qui vous qui génère de l'argent, qui vous satisfasse, bien évidemment, et puis euh, sur lequel vous, a, vous allez apprendre à épargner. C'est avec cette épargne-là que vous pourrez faire. Des investissements, je vois beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas encore les moyens euh, d'investir, mais qui se jettent dedans. Alors euh, d'un côté, c'est pas mal d'être audacieux comme ça, ça peut rapporter dans des coups de chance, mais euh, c'est franchement risqué. Je pense que le meilleur dans cette situation-là, c'est de repenser votre, euh, votre situation professionnelle, votre job, votre première source de revenus. Et puis évidemment d'essayer de, euh, de, de, de les dupliquer, enfin d'avoir le plus de sources de revenus possibles. Donc, en fait, dans, cette première, dans ce premier point, j'ai envie d'ajouter essayez autant que possible parce que c'est le moment de vous créer, donc de, de revoir votre situation professionnelle et au pire des cas, d'en de, profiter pour transitionner, c'est-à-dire pour aller dans le monde des cryptos si c'est celui qui vous intéresse. Franchement, quand on est au début d'une technologie, en fait, vous allez voir que. Même si on ne s'y connaît pas trop, il y a tellement peu de personnes qui s'y connaissent en fait, que vous pouvez très vite vous euh, sortir du lot. Donc c'est le moment de prendre des jobs, il y en a plein, alors il y a des sites en plus hein, où il euh, où y a des offres d'emploi, et puis vous pouvez le faire un peu en mode side, side project en fait. Vous pouvez tout simplement garder votre situation professionnelle, c'est-à-dire que le but c'est pas de tout quitter et puis de vous jeter dans les crypto-monnaies, non, faites ça avec élégance. C'est-à-dire que gardez votre job et puis euh, sur votre temps libre, c'est pas grave, on l'a tous fait. C'est-à-dire que vous allez euh, vous sacrifier un temps, mais ça en vaut la peine. Euh, sur votre temps libre, vous essayez de trouver des, des, des jobs en parallèle qui vous feront gagner un peu d'argent et éventuellement des crypto-monnaies. Alors, euh, donc je vous ai dit, il y a des, y a des sites d'emploi. Il y a sur WhatCrypt, vous pouvez trouver des choses. Il y a CryptoJob. Enfin, je vous mettrai la liste. Il y a toujours un article avec tous les liens. Et vous pouvez aussi, donc je vous disais, vous lancer vous-même en tant que freelance, par exemple. Moi, je sais que j'ai été rédactrice pendant longtemps. Euh, même quand je faisais mes études, et, alors qu'à l'époque, quand je faisais mes études justement, c'était pas aussi euh, mainstream en fait que d'être freelanceur, etc. Mais quand même, moi, je, je, je gagnais ma vie en fait en écrivant des articles. Et il euh, y a plein de sites maintenant, euh, je, je pense à un, je ne sais plus comment il s'appelle, Laborix, ouais. Laborix, vous pouvez, euh, euh, je veux dire, si vous avez des skills, des petites compétences comme ça, vous pouvez vous lancer dans le monde du freelancing par exemple de façon simple. Vous pouvez vous inscrire juste en quelques clics, vous proposer vos services, et puis, bon, bah évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous pouvez vous lancer comme ça. Je veux dire, les opportunités sont là. Il y a pas euh, Les vrais obstacles, ça va être vous-même, en fait, souvent. Donc, si vous, vous développez ou si vous avez déjà une compétence, comme la rédaction, les petits trucs comme ça, quoi, le, le, le graphisme, etc., n'hésitez pas peut-être à vous lancer dans cette carrière-là. Alors là, c'est une vidéo YouTube, j'ai conscience de la manière dont je parle, c'est-à-dire que vous a l'impression que tout est facile. Euh, c'est juste que je n'ai pas le temps, évidemment, de, de développer, mais comprenez l'idée, c'est-à-dire que peut-être c'est le moment de jumper, de créer votre propre job en fait tout simplement, ou d'affiner votre carrière professionnelle. C'est le moment. Et quand il y a un projet qui vous plaît, n'hésitez pas à vous proposer aussi vos services, vous pouvez faire simplement du community management, euh, gérer un groupe sur Discord, gérer un groupe sur Telegram, etc. C'est pas quelque chose qui va, prendre, qui va vous prendre beaucoup de temps, mais euh, vous pouvez être rémunéré pour ça, vous devez être rémunéré pour ça, parce que c'est un travail en plus, euh, je le dis entre guillemets, moi, je trouve que le travail sur les réseaux sociaux c'est énorme. En fait, donc euh, oui, ça, ça mérite salaire. Ça N'hésitez pas en fait à, à demander et à, à, à, à taper aux portes des projets qui vous intéressent en demandant en disant que vous savez faire ça, que vous pouvez le faire pour la communauté FR euh, ou belge ou canadienne, etc. Et puis, euh, et puis de travailler pour eux. Tous ces petits jobs là, ça peut être intéressant. Le deuxième point qui rejoint celui là, euh, que mon, je pense que je ferai maintenant, c'est quoi C'est que tout simplement en fait, il y a pas mal de de, de propositions pour être ambassadeur. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les nouveaux projets. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va vous demander, en fait, c'est de faire un peu la promotion ou de, de traduire des articles, par exemple. Et en fait, vous qui me regardez, vous êtes nécessairement francophone. il y a plein, plein, plein de projets qui recherchent des petites traductions ou de créer des petites communautés sur les réseaux sociaux ou quoi. Ça peut être un excellent tremplin pour vous que d'être ambassadeur. Alors, très souvent, on vous paye avec la crypto-monnaie, avec le token du projet, mais euh, évidemment, si vous choisissez un bon projet qui prend euh, sur le long terme, ça peut être une, une occasion géniale. Parce que là encore, on est dans un side project, c'est-à-dire que vous n'allez pas ruiner votre euh, carrière professionnelle, vous le ferez à côté, sur votre temps libre, et ça vous permet de mettre un pied euh, dans, dans l'engrenage, en fait. Donc les, prog les programmes d'ambassadeurs, il y en a plein. Moi, vraiment, c'est ce que je ferais. Il ne faut pas oublier que même des projets comme euh, Binance, euh, etc., ont leur ambassadeur. Donc. Parfois, c'est gagnant, mais parfois, vous allez être aussi, à des programmes d'ambassadeurs pour des projets bidons. Donc vraiment, là, encore une fois, c'est à vous de bien analyser le projet avant de vous lancer. Mais ça peut être un bon point de départ. Et je vous disais, par rapport aux ambassadeurs de Binance, je sais qu'au début, il y en a pas mal qui ont, qui ont gagné du BNB quand il valait que dalle. Et aujourd'hui, voilà, il dépasse les 300 dollars. Donc... Faut pas nécessairement penser comme ça, mais ça peut être une bonne. ça peut vraiment être une bonne option de regarder les ambassadeurs. Alors comment on trouve des jobs d'ambassadeurs, parce que c'est pas vraiment un job, hein, c'est considéré comme du volontariat à moitié. Euh, en fait, soit vous allez sur Google. Et vous tapez ambassadeur programme de telle crypto et vous allez avoir une liste et moi ce que je vais essayer de faire euh, je vais demander à un rédacteur là justement de me faire la liste des euh, des, des ambassadeurs euh, des, des projets qui cherchent des ambassadeurs en ce moment donc je vais essayer de faire ça donc essayer de, de suivre zonebitcoin.co au cas où je sors l'article avant ou après cette vidéo mais euh, ouais je pense que c'est quelque chose que je ferai en tous les cas j'essaierai de faire euh, et puis bien sûr choisissez des projets qui vous plaisent comme ça vous le ferez de manière de, de façon plus volontaire et il y a plein plein plein de projets qui le font il y a beaucoup de jeux play to earn qui le font c'est à dire que là on va vous demander de jouer donc en plus si vous êtes un peu vous avez le profil gamer ça peut être génial pour vous et enfin, euh, tous les types de projets ont, mais choisissez des projets qui vous plaisent. Comme ça, vous le ferez sans trop savoir que c'est euh, du job, job, job. Et puis, à un moment, quand vous devenez assez bon, euh, n'hésitez pas à... à demander plus, c'est-à-dire à... à chercher à être salarié ou, euh, ou autre chose. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est celle que vous connaissez forcément. Alors, je n'ai pas commencé par, par cette méthode-là alors que j'aurais pu. C'est parce que j'ai plus de choses à dire dessus. Clairement, c'est la méthode des airdrops. Alors, pourquoi j'ai plein de choses à dire dessus C'est parce que maintenant, dans les airdrops, vous savez l'air drop c'est comme en anglais ça veut dire parachutage c'est là où on vous distribue des tokens alors faut savoir que maintenant il euh, y a beaucoup de airdrops la plupart c'est des scams enfin pas dans le sens scam mais la plupart en fait ça ne vaut pas la peine c'est à dire qu'on va vous demander de faire des tâches de participer à un protocole etc mais en fait et on va vous on va vous donner des airdrops mais qui valent que dalle ou qui le projet n'est pas assez bon en fait tout simplement parce que euh, en fait c'est une technique marketing le airdrop à la base euh, c'est à dire qu'on va vous demander de de, de promouvoir le projet, typiquement de le partager sur vos réseaux sociaux, etc. Et comme ça, vous recevrez des airdrops. Mais en fait, vous voyez bien qu'il y a un problème dans cette technique marketing-là. On vous propose un airdrop euh, si vous faites vous-même la promotion, ça veut dire que le projet lui-même il n'y a pas de, de, de, de vrais utilisateurs. Mais ça veut dire que la plupart des gens vont venir parce qu'il y a des tokens à gagner qu'ils ne sont pas vraiment intéressés par le projet. Donc en fait, c est, c est, c est, en fait ça ne sert à rien. Les seules personnes qui vont s'enrichir, c'est les, les, les développeurs de protocoles. Les vrais airdrops qui fonctionnent, c'est les airdrops rétroactifs. C'est-à-dire que c'est quand les utilisateurs ont vraiment utilisé un protocole et que bah, finalement les développeurs les rétribuent en leur donnant une partie des tokens qui seront sortis par la suite. Euh, bien évidemment je fais toujours dans une vidéo une phrase un peu euh, euh, alambiquée, mais euh, c'est ça les vrais airdrops, parce que tout simplement ça veut dire que le protocole plaît déjà, il avait déjà trouvé ses utilisateurs lui-même, sans les attirer avec une carotte, et donc forcément c'est des meilleurs drops. Le dernier euh, que moi j'ai eu, c'était avec, euh, que peut-être que vous aussi vous avez eu, en tout cas il a fait beaucoup de bruit, c'est celui d'Arbitrum, et par exemple arbitrum moi je savais même pas euh, qu'il y avait euh, qu y avait un airdrop ni même un airdrop potentiel, c'est juste que j'étais au courant de ce, de, de ce projet là je l'ai utilisé et en effet on m'a donné les 600 euh, 600 arbres je sais pas ça faisait à peu près 1000 dollars bon je sais qu'il y en a qui les ont vendus plus cher mais ce que je vais vous dire ça c'est un très bon exemple euh, vous pouvez penser aussi au premier airdrop qui avait fait beaucoup de bruit c'était aussi de celui de uniswap c'est à dire qu'on l'avait utilisé puis en plus et on avait été récompensé avec des unis parce qu'on avait utilisé le protocole donc euh, ça c'est les meilleurs airdrop donc il y a des sites spécialisés où vous pouvez trouver les, les futurs potentiels airdrops. Ce que j'ai envie de vous dire, ne perdez pas trop de temps si vous voyez justement que le projet n'est pas bon, qu'il n'y a pas assez de communautés ou quoi. Allez directement dans ceux qui vont rapporter. Alors, j'ai écrit un article dernièrement qui a fait... Euh, bah, euh, il y a pas mal de personnes qui l'ont lu. Enfin, il a été vachement consulté et où j'ai euh, listé en fait la, les futurs airdrops. Enfin, je me base sur les sites euh, sur lesquels on peut trouver des airdrops justement comme Airdrop Alert qui est l'un des meilleurs que moi, j'utilise depuis très très longtemps d'ailleurs, vous avez la liste, on vous dit les airdrops potentiels ou quoi, et euh, cibler les meilleurs, comme ça, vous ne perdez pas de temps. Et puis, en effet, les récompenses peuvent être, être pas mal. Ça veut dire que, vraiment, si vous n'avez pas d'argent, les airdrops, ça peut être euh, l'option, euh, euh, ça peut être génial, en fait. Même si on vous demande d'investir dans les protocoles, il faut savoir ce qu'on vous demande, ce n'est pas des sommes énormes. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 10, 10 dollars ou quoi. Ils, ils veulent vraiment récompenser ceux qui ont fait en fait tourner en fait, le protocole, ceux qui l'ont fait un peu fonctionner. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une, une action, en fait, les développeurs... Alors on peut améliorer à chaque fois un protocole comme ça, c'est comme ça qu'on teste les bugs, etc. Mais quand on vous demande de trop partager sur les réseaux sociaux, etc. Il euh, y a Anguille sur roche franchement le fait de passer un peu la même chose pour les giveaways sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez vous dire que c'est une bonne manière de gagner des, des tokens ou des cadeaux, oui, mais en fait, vous allez tellement vous amuser à partager, liker, à, à présenter à vos amis, euh, vous allez les spammer en fait, pour une récompense tellement minime que je ne sais pas si ça vaut le coup. Dites-vous bien que les personnes qui font ça, ceux qui gagnent, ce n'est pas vous. C'est euh, les personnes qui bah, sont payées pour faire la promotion et puis les, les développeurs qui vont gagner des, des utilisateurs comme ça. Mais ce n'est même pas une bonne, une bonne stratégie qu'ils vont gagner des, uti des utilisateurs qui s'en fichent royalement du protocole et euh, qui sont là que pour gagner. Donc Ça, j'en reparlerai plus tard, mais la méthode d'équivoé, je pense qu'en marketing, elle est en tous les cas très, très très mal utilisée. Alors, L'autre méthode, euh, quand on est vraiment fauché, euh, alors fauché, ça dépend. Hein. Il y a des personnes qui, vont, qui pour eux, faucher, c'est d'avoir rien du tout sur le compte. Puis d'autres, ça va être 100 ou 1000. Donc là, ça dépend. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait pour investir dans ces cas-là euh, Moi, ce que je ferai en, en, en tous les cas, je pense que je regarderai du côté des IC ou enfin des nouveaux projets qui sortent. Et c'est peut-être là le moment, même si on a... Pas beaucoup pas grand chose mais c'est peut-être là le moment d'investir alors attention quand je dis ça faut savoir que c'est super risqué quand un projet euh, est en phase de démarrage parce que justement on sait pas si euh, si ça va si ça va prendre ou pas alors que quand on investit à inverse dans un projet qui est établi euh, qui a un une market cap euh, satisfaisante c'est comme quand on investit dans une blue chip si vous voulez ça veut dire que vous allez investir dans quelque chose qui est moins risqué, où il y a moins de risques que ça tombe, mais par contre, les retours sur investissement vont être plus faibles. Alors que dans un, dans un projet en phase de démarrage, bien évidemment, le ROI peut être plus intéressant. Donc là, vraiment, ça dépend de la psychologie de chacun. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ferai. Alors, vous avez sur des sites comme euh, CoinMarketCap, tout simplement, vous avez un, un ICO calendar. Vous pouvez voir les prochaines... Euh, tokens qui vont sortir alors là par exemple on est dans un marché qui est vraiment pas top donc il n'y a, a pas beaucoup de projets mais c'est peut-être aussi les plus intéressants les plus sérieux là pour l'instant moi j'ai rien, euh, enfin, rien vu d'intéressant euh, sauf CryptoView, qui, qui, qui me semble pas mal, mais ça on en reparlera peut-être plus tard. En tous les cas, c'est ce que je ferai. C'est-à-dire que là, peut-être l'idéal, c'est de regarder un peu dans les Launchpad, des ICO, les tout nouveaux projets, histoire de mettre des petites billes dessus et d'espérer de faire un gros retour sur investissement. Par contre, ça demande clairement de faire un, un Dior de fou, de, de connaître, de, de savoir faire une analyse fondamentale crypto. Si vous ne savez pas, euh, analyser un projet, ne le ne passez surtout pas par cette méthode-là. Euh, mais apprenez à le faire, c'est le moment en fait. C'est le moment d'apprendre à faire, de regarder les articles, qu'est-ce qu'on regarde pour, pour investir dans une crypto et de et en fait de, de, de prendre cette, cette connaissance là, qui encore une fois, je le dis très souvent dans mes vidéos, c'est cette connaissance-là qui va vous rendre riche, pas le fait, ce n'est pas les autres choses. Bref, euh, maintenant on peut arriver à la dernière méthode, celle que je ferai. Eh bien, moi celle que je ferai, c'est tout simplement de jouer au loto. <rire> Bien évidemment, c'est une blague. Non, euh, la limite, euh, ce que je ferais là, si j'avais pas les, co les connaissances, etc. Je pense que, et si j'avais euh, utilisé toutes les autres méthodes qu'on vient de voir, en fait, là, à ce niveau-là, euh, je pense que j'investirais. Euh, je ferais du DCA classique. C'est la stratégie qu'on qu qu entend, enfin, qui est la plus répandue quand on est débutant. Vous savez, c'est celle d'investir chaque mois à la même somme. Et comme ça, ça lisse, en fait, les prix de, du crypto-monnaie sur laquelle vous voulez investir. À la limite, ça peut être intéressant. Euh, pour vous, il y a plein d'applications qui permettent de le faire. C'est-à-dire qu'automatiquement, on va vous prendre, euh, je sais pas, moi moins 10, 100 euros de la, la somme que vous aurez voulu. Et puis, vous allez faire votre investissement euh, le même jour du mois, à chaque fois, pour acheter du BTC ou d'autres crypto-monnaies de votre choix. Donc ça, ça peut être une bonne chose. Je pense à l'application RelayApp que peut-être vous connaissez, mais j'avais envie de leur donner un petit... Euh, un petit coup de pouce, même s'ils n'ont pas besoin de moi. Alors, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je mettrai peut-être un lien d'affiliation sous cette vidéo, mais... Et puis, il y a plein d'autres applications qui peuvent le faire. Et puis, vous pouvez le faire aussi manuellement. C'est-à-dire que je sais pas si vous êtes sur une plateforme d'échange, vous pouvez choisir chaque mois d'y aller vous-même et puis d'acheter vos crypto-monnaies. C'est OK. Peut-être que c'est une façon de faire qui ne va pas vous rapporter euh, énormément, mais en tous les cas vous êtes sûr d'épargner, de ne pas, pas avoir besoin de regarder les marchés tout le temps, puis en fait de, de, de vous constituer une petite épargne, et puis à force, à mesure, euh, au fur et à mesure pardon, de, que votre connaissance agrandit, eh en fait, vous saurez où, euh, où investir, etc. Je pense qu'on a fait le tour en fait des, des options rapidement hein, pour, pour vraiment essayer d'avoir des, des crypto-monnaies quand on n'a pas d'argent, il y a plein d'autres méthodes, mais en fait, les autres méthodes, je n'ai pas voulu les mettre là parce que c'est de la perte de temps. C'est-à-dire que oui, vous pouvez utiliser un navigateur, etc., ou, ou euh, les programmes earn, euh, Learn to Earn, c'est-à-dire que vous allez apprendre des euh, sur les crypto-monnaies comme avec Coinbase, etc., il y a pas mal de programmes comme ça, et on vous donne des crypto-monnaies. Ça, ça peut être bien aussi, mais la plupart du temps, c'est beaucoup de perte de temps. Donc, je ne voulais pas mettre toutes les méthodes comme ça, mais à vous, enfin, euh, je, les, je les mettrai certainement dans l'article. Dans mais essayez justement, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, euh, essayez de surtout d'apprendre apprendre, euh, correctement et puis d'optimiser de, de, votre temps. C'est-à-dire de, de cibler tout de suite les priorités, un peu, un peu comme la loi de, de Pareto. C'est-à-dire essayer de faire moins les 20% qui vont vous rapporter le plus que de faire 10 000 tâches et de vous éparpiller. Ça, vraiment, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. L'autre grand conseil que je peux vous donner, c'est faites attention. perdez pas de, trop de temps, en fait, avec les fausses promesses. C'est-à-dire essayer d'être plus, plus malin que la moyenne, aller piocher des informations intéressantes et faites vous-même vos recherches. La plupart du temps, de toute façon, quand on vous parle de quelque chose, c'est qu'on vend quelque chose. Donc en fait, on va vous prendre de l'attention, on va vous prendre du temps. Et en plus, on va vous empêcher de réfléchir par vous-même sur les projets. Développer cette compétence-là. Simplement, essayez d'apprendre par vous-même. et Vous pouvez lire, etc. comment devenir un meilleur investisseur que c'est mieux que de rester passivement comme ça à regarder des vidéos et, euh, et à pas agir. Faites vos, euh, faites vos premières tentatives, ne soyez pas gourmand avec les. avec les, les C'est ça que je voulais vous dire surtout, ne soyez pas gourmand avec les grosses promesses. C'est-à-dire, par exemple, si vous n'avez pas d'argent pour le moment, ne faites pas du trading. Euh, si vous n'avez pas d'argent pour le moment, pas à peine investir euh, dans des projets qui.. Qui sont peu euh, stables ou peu solides, en fait, où y a, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Prenez le temps. Le mieux, à la limite, c'est d'épargner, d'apprendre et ensuite de faire vos premiers investissements. En tous les cas, si vous voulez aujourd'hui euh, vous enrichir, la, la phrase, elle est. Hein. Voilà, bon, bref, vous pouvez l'entendre de plusieurs manières. On est, on, on est dans une super pour le faire. Alors là, si vous voulez monter une boîte, là c'est vraiment, euh, c'est encore encore mieux, mais ça on verra ça dans une autre vidéo, je vous prends pas plus de temps, j'espère que, euh, bah, que cette vidéo vous a plu, euh, en tout cas moi ça m'a plu de la faire, parce que pour une fois, j'avais pas un script, pas des, des trucs super compliqués à expliquer, à revenir dessus, fluide, magnifique. Je vous remercie. Je remercie ceux qui likent et je commence à vous connaître, mais vraiment, vous êtes au top. Non, franchement, parce qu'en fait, ça encourage le créateur de contenu à faire des vidéos. Ça, vous avez un C'est bon de faire ça. quoi C'est vraiment chouette. Même moi, quand je regarde des vidéos, maintenant, j'essaye de le faire au maximum, sachant que je l'ai quasiment toujours fait. Euh, voilà. Mais euh, c'est pas pour vous inciter à faire des... à ah, mettre des commentaires. Vraiment, je, je m'en fiche je sais Ce que je veux simplement vous dire, c'est merci. Euh, du fond du cœur. Voilà, euh, on finit comme ça. Passez une bonne journée. Ciao